Mais le vivant dans des cageux construis ton monde sur un mirage, contrôle ce qui vient et respire, tu as bien des désirs à assouvir, conte petit homme. Alors, Colinga c'est nous deux, et on est même six maintenant, donc c'est une grande famille à présent. Et Kalinga c'est du lingala, c'est une langue du Congo. Et ça veut dire euh, boucler, encerclé, lier. Pourquoi l'origine euh, du projet C'est un projet qui est justement, euh, au départ, qui est en duo. Et le duo, euh, il se trouve qu'on avait des loopers, donc des machines qui nous servaient à enregistrer en direct nos, nos pistes. Moi, mes pistes de guitare et euh, Rebecca, les pistes de chant ou de clavier. Et euh, donc ces loopers, ça servait à faire des boucles musicales. C'est voilà, un nom qui nous plaisait, ça, ça permet d'avoir une musique un peu transique. Alors Chacun de manière euh, différente. Moi, je suis arrivé à la musique. Euh, J'étais un peu le seul dans ma famille à en faire. J'ai toujours une attirance très forte pour la musique. Euh, et à l'âge de 20 ans, j'ai découvert Django Reinhardt, qui m'a permis de me remettre à la guitare. J'étais euh, aussi énormément passionné de percussion africaine, donc j'ai fait. Euh, 4-5 ans de percussion à Manding Après de fil en aiguille, je me suis rendu compte que, bah, que j'allais en faire ma vie. Ce qui n'était pas du tout le cas au départ. Je pensais vraiment que ça allait rester une, une passion. Moi, j'ai eu euh, des parents qui étaient dans la musique. Mon père est musicien et ma mère, elle a eu sa période où elle était chanteuse et danseuse au Congo. Alors que c'est ma mère qui est française, mais du coup, c'est assez, assez drôle. Et en fait, elle a eu son petit moment de gloire et mon père aussi. Et donc euh, Je suis un peu une enfant people. Euh, <rire> de, de Brazzaville, même si la nouvelle génération ne les ont pas connus, donc euh, ils vont dire non. Mais du coup, voilà, euh, moi j'ai grandi avec ma mère et en fait, euh, ça écoutait énormément de musique à la maison, moi je suis mon père aussi, enfin, ça a toujours fait partie de ma vie en fait, euh, tellement que je ne me suis jamais posé de questions euh, par rapport à la musique en fait, je sais pas, ça faisait toujours partie de ma vie, j'ai fait beaucoup de danse congolaise aussi, et ma mère enseignait la danse congolaise et moi je l'ai enseigné aussi. Et euh, en fait, moi je fais des études d'audiovisuel, donc euh, en apparence pas grand chose à voir, même si je m'en sers beaucoup aujourd'hui pour le groupe. Mais... Et en fait, euh, je me suis dit que j'avais pas en faire mon métier, la musique. Euh, ça m'est pas venu à l'esprit en fait, et puis les choses en fait nous rattrapent vite. Et je galérais euh, à... à bosser dans l'audiovisuel et ça m'a vite rattrapé euh, la musique. Euh, j'ai commencé à. Enfin, j'ai recommencé à écrire, à composer et j'ai rencontré Arnaud euh, en. 2014 et Du coup j'ai beaucoup aimé sa manière de jouer de la musique et du coup je lui ai dit que j'avais envie d'essayer des, des morceaux que j'avais en tête ou des reprises et puis, et puis voilà et puis euh, on s'est rencontrés euh, bah, musicalement et je sais pas trois répétitions après on avait cinq chansons et, et Colinga <rire> c'était parti quoi. Alors la rencontre avec Gaël c'était une bonne étoile euh, quelque part parce qu'en fait euh, c'est pas du tout quelqu'un que, que je connaissais moi, en fait euh, j'ai euh, découvert son album euh, Pilipilé sur un croissant au beurre, Ça doit être, euh, je crois qu'il est sorti en 2013 on a checké oh. la dernière et j'ai vraiment adoré, c'est pas du tout un artiste que je connaissais même quand il était dans son groupe là euh, Milk Coffee and Sugar je connaissais pas et j'ai adoré cet album, ça m'a bouleversé sa manière d'écrire sur, sur la double culture parce que, et sur le métissage, c'est quelque chose que, que je ressens et les mots qui m'étaient dessus, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Et voilà, c'est un album que je garde vraiment, vraiment dans mon cœur. Et en fait, c'était en 2016, je crois, j'ai commencé à écrire la chanson Congo. C'était la première fois que j'écrivais en français. Et j'ai pensé à, à Gaël Faye, à son écriture, euh, ça m'a forcément beaucoup inspiré et en fait euh, je me suis dit oh, ce serait fou euh, qu'il qu collabore sur le morceau. enfin Idée complètement saugrenue quoi. Et je lui ai envoyé un message sur sa page euh, Facebook et il nous a répondu quoi. <rire> Genre, ça, ça paraît sûr, je pense qu'aujourd'hui ce serait même pas possible parce qu'il est... Sa carrière va vraiment décoller et, et non pas qu'il soit plus accessible mais je pense qu'il a surtout un agenda euh, extrêmement rempli. Et en fait, il a, il a, il nous a répondu, il a, il a aimé le morceau et euh, on devait enregistrer notre album fin décembre. Il a dit qu'il enregistrerait avec nous, enfin du moins euh, sur le titre. Et entre temps, il a eu le prix Goncourt des lycéens, donc vraiment entre temps. Donc ça a décollé pour lui, il n'a plus du tout eu de temps et euh, du coup ça n'a pas pu se faire. Euh, il n'a pas pu enregistrer avec nous en studio, donc on a sorti l'album sans la collaboration avec Gael Fai. Comme je suis un peu têtu. <rire> Après, on devait faire le clip de Congo. Je me suis dit, c'est la dernière chance pour faire le clip de Congo et donc euh, ressortir une autre version. Ça, ça pouvait être légitime, donc on en a parlé entre nous et on s'est motivé. On est allé le voir, euh, c'était euh, dans le Lot. Il, ouais. il faisait une lecture euh, musicale de son roman. Et, du coup, on, on lui a parlé à la, à la fin de, de sa lecture on lui a exposé euh, ce projet. Et il nous a regardé d'un air déterminé, il nous a dit ben, je vais le faire. Et il a fait. Il euh, a fait. Et il a fait. <rire> et euh, du coup on est hyper, hyper content, hyper chanceux. Et puis non seulement il y a eu ce titre là, mais on a fait plusieurs de ses premières parties aussi. C'est des super souvenirs vraiment. Ouais, C'était une expérience magique. Ouais. Être sur cette, cette scène mythique avec un grand nom comme ça. Et un très bel accueil de Gaël et du, de son public, ouais. donc c'était un très très très joli moment pour nous. Ouais, on dit que le public est vraiment à l'image de l'artiste, mais il a vraiment un public magnifique qui nous a à chaque fois accueillis euh, vraiment à bras ouverts, euh, ouais, ouais. ce qui n'est pas forcément évident quand on fait des premières parties, mais là euh, puis il a un public vraiment multigénérationnel, c'est vraiment joli à voir, euh, voilà, il peut y avoir des enfants ou des, des personnes plus de 60 ans qui Font ça sur un concert de hip-hop c'est quand même magnifique ouais, est vrai. donc ouais vraiment des, des, des beaux souvenirs le groupe évolue depuis mars 2019 du coup on est passé de, de deux avec les loopers à six et en fait c'était vraiment une volonté qu'on avait avec Rebecca de de lâcher les machines, ça faisait déjà 4 ans qu'on était sur le, sur le projet avec, euh, avec les machines et on avait vraiment, vraiment envie de revenir sur une, sur une formule entre guillemets sans artifice, en tout cas sans technologie, vraiment plus live, plus, plus roots, et, euh, et de, de jouer avec, avec que des, des instrumentistes et, euh, et enlever vraiment ce mode-là de fonctionnement et puis, euh, et puis voilà ça, ça a forcément pris du temps pour trouver de, les bonnes personnes et à partir de mars 2019 on s'est retrouvé à faire notre première rencontre euh, tous les six ensemble et, euh, et première répétition qui s'est super super bien passée avec que des que des chouettes personnes que des gens vraiment vraiment magnifiques ouais. Et, euh, et on a fait notre premier concert en juin 2019 vers chez nous. premier concert euh, tous les six. Et, euh, et puis depuis, l'aventure continue. Oui. Il ne fait même que commencer. Voilà. Ouais, on est trop heureux. Hein. Et puis, euh, rien que pour le fait d'être un peu les seuls à remplacer la machine par des humains, on est hyper content, quoi. C'est vrai. C est... C est presque, euh, <rire> presque un truc militant, quoi. Euh, complètement. <rire> ouais. Il y a des titres qui vont sortir euh, le, tout au long de l'année, euh, dont un nouveau titre qui va sortir euh, le 8 mars, parce qu'on on, l'a chanté ce soir, c'est une chanson pour les femmes, et du coup on aimerait bien que ça sorte le 8 mars. Et euh, on était sur le tournage du clip le week-end dernier, on a enregistré ce titre il y a deux semaines, donc là c'est tout nouveau et avec la nouvelle, la nouvelle équipe, et, euh, et après on espère que à peu près je sais pas tous les trois mois il y a un titre qui sort avec une vidéo aussi à accompagner parce qu'on aime beaucoup aussi la... Euh... Enfin notre musique elle prend aussi notre dimension quand il y a un projet vidéo autour euh... et l'idée c'est que tout ça amène à l'album qui sortira certainement début 2021 mais il euh... y a plein de projets pour cette année on aimerait bien partir au Congo avec l'équipe pour peut-être aussi enregistrer un morceau ou deux pour l'album donc... Euh... On a du pain sur la planche, donc l'album ne sera pas cette année, mais en tout cas on est déjà en train de travailler dessus. quoi. Mm -hmm.